dans un nouveau M2N no aujourd'hui nous sommes à la pleine image de Tourcoing, un bâtiment qui résume le mieux tout l'audiovisuel. Et aujourd'hui je vous emmène voir une équipe indépendante qui réalise un jeu de science-fiction et qui s'appelle Epic Loon. Et la société en question qui réalise Epic Loon s'appelle 3D Dio, une société spécialement conçue pour des jeux dématérialisés. Mais Epic Loon est assez particulier puisque ce jeu a remporté un concours de jeux vidéo et qui est en rapport avec le monde japonais. Une fois arrivé dans les studios, vous comprendrez pourquoi j'en parle. Suivez le guide. Voilà, c'est juste ici, on va pas faire trop de bruit. Et la personne que je vais vous présenter s'appelle Maxence de Vogler et qui n'est autre que le boss de 3D Duo. Salut, Salut. Merci de nous accueillir. Oui, bah, Alors je plaisir. vous présente Maxence, qui est autre que le boss de 3D Duo. Oui. Alors merci oui. de nous recevoir dans, dans les locaux. On entre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de 3D Duo L'origine, oui, bah, L'origine de 3D Duo, c'est euh, On voulait faire un studio de développement de jeu. Que je dis « on » parce qu'on était deux associés à l'origine. On a démarré par de la prestat de service. En fait, donc des jeux pour les autres et des jeux plutôt pour la communication ou pour la formation. Et c'est quoi l'origine de 3D Duo justement Le nom lui-même Bah, tout le monde pense que c'est parce qu'on était deux. Et pas du tout. En fait, le Duo, c'est pour développeur d'univers originaux C'est un acronyme en fait. Et du coup, en 3D parce qu'on utilisait à l'époque une techno 3D dans le navigateur Internet qui était un peu notre marque de fabrique et qui permettait de jouer à des jeux en 3D temps réel directement dans les, les brosons. Donc si on est là, c'est pour parler justement du jeu que tu es en train de développer, enfin vous êtes en train de développer, c'est Epic Loon. C'est ça. Donc pas faire la liaison, sinon ça fait clown. C'est ça, et pas loot parce que sinon c'est un jeu d'Ubisoft, donc on va avoir des problèmes. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ce jeu Bah bien sûr Epic Loon, c'est quoi alors c'est euh, assez compliqué à caractériser parce que c'est un jeu un peu original, on essaie de faire un truc original mais en tout cas c'est un jeu qui est multi, c'est important, le côté multi est vachement important, qui est compétitif et qui est en fait basé sur un, sur un, mode, sur un gameplay de, de platformer mais qui tourne autour de la physique, donc tout ce qui est euh, comportement physique et... Euh, alors justement on parlait du monde japonais et si justement on parle des c'est parce qu'ils ont remporté ce trophée du Magic du Monaco Anime Game Show justement la question que je voulais savoir c'est comment tu as entendu parler de ce concours La directrice administrative et financière un jour elle m'a envoyé un mail elle m'a dit tiens il y a un concours il faut proposer un jeu et puis ils offrent 100 000 euros aux gagnants et puis euh, deux mois après, on a reçu un mail qui nous disait Bravo, félicitations, vous êtes dans euh, les dix projets qui ont été sélectionnés. Donc, il y avait quand même une quarantaine, donc on était déjà super contents. Et sur ces dix projets, en fait, on devait aller à Monaco lors du Magic, donc en février, et on devait faire un oral devant un jury. Puis on avait une demi-heure pour pitcher, pour présenter le projet. Et alors ça s'est super bien passé, on avait préparé une super presse, on était allé à quatre, pour montrer un peu que l'équipe venait en force. À la fin de la presse, ils nous disent Bon, bah ok, maintenant on va tester un proto. Et puis on n'avait pas pris de proto. Donc on est sorti. on leur a dit qu'on n'avait pas de proto. Et puis il y a un mec euh, du jury qui est venu nous voir en disant Les gars, si vous en avez un, parce qu'on leur a dit qu'on en avait un, mais qu'on ne l'avait pas emmené volontairement. Si vous en avez un, on va reprendre cinq minutes pour le revoir une fois qu'on a fini par tout le monde, parce que c'est pas équitable, tout le monde nous en a montré un. Donc pour qu'on puisse avoir une bonne idée de notre projet, pour qu'on le voit. On a dû appeler des mecs, Par samedi, on a dû appeler des mecs ici pour qu'ils nous récupèrent le proto, qu'ils nous l'envoient par FTP, on a dû aller acheter des manettes à la FNAC de Monaco. À la fin des jurys, on leur a fait la démo et puis ils ont kiffé, ils se sont bien marrés. À la cap ils ont joué sur le proto vraiment qui ressemblait à rien, c'est pour ça qu'on ne voulait pas le montrer. Et euh, puis ils se sont bien marrés et finalement, bah, ils ont annoncé le gagnant, c'était nous, enfin, on, était, on était super contents. Quoi. Ça a été une surprise, ouais, d'après ce que j'ai ouais. pu dire bah, Franchement, on était surpris, parce que comme on n'avait pas ramené de proto, que les mecs sont venus nous chercher pour voir le proton, on s'est dit, ouais, vraiment à côté de la plaque. En plus, il y avait des projets à côté qui étaient quand même bien costaud. Et Shibuya derrière le concours. Alors, ils aiment bien faire revivre des vieilles licences, donc ça, ça colle complètement. Puis bon, finalement, ils ont voté pour nous avec un jeu un peu, un peu farfelu, mais visiblement, ça leur a plu. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est que Shibuya Production, le par on va dire le patron en quelque sorte des autres que Cédric Biscay et c'est l'homme qui justement relance Shenbu. Ça fait quand même bizarre quoi. Enfin... On peut peut-être voir quelques images du coup du genre... super court, ouais, ouais. tu commences là, tu termines là, sauf que tu es à 4 et à chaque fois tu as un gros obstacle au, au cœur du niveau, ouais. si c'est un truc qui tourne et qui balance des lasers. Et euh, les persos en fait c'est ça, c'est que tu vois là, tu peux te déplacer que de trois façons, soit tu es en mode alien et tu peux juste faire un saut mais c'est un tout petit saut, tout pourri. Tu peux pas avancer, tu peux pas reculer, tu ouais. peux pas te baisser, juste un saut. Et tu es tout pourri vraiment. Tu peux te transformer, tu as une tentacule qui se balance. Et après tu balances ton gars. Et c'est là qu'en fait euh, la trajectoire est complètement physique parce que la boule que ça balance, ben, c'est régi par la physique, par euh, la physique de l'environnement actuel. Et après, ben, soit il tombe sur un mur sur lequel il peut se raccrocher il re-enflaque. Et tu peux te détransformer, soit euh, sur un mur où il peut pas s'accrocher, il rebondit ou il se passe des trucs. Tu atteins des de niveau, euh, ça c'est la planète, la tête avec des rayons qui te repoussent ou des rayons tracteurs. Ça c'est un niveau qui n'est même pas fini, qui va voir qu'on progresse. Là tu dois pousser la boule, donc si les mecs poussent pas du même côté, ça fait du le bordel pour descendre. Et puis forcément, bah, tout le monde attend parce que celui qui va pousser la boule, il sera en retard après pour descendre. Ça c'est un exemple de boss. Le pitch du jeu est particulier, c'est que es... c'est une bande de 4 aliens qui arrivent sur Terre pour euh... conquérir le monde. C'est ouais. en mode badass, sauf qu'ils sont tout petits, ils font... ils font même pas un mètre Mais c'est une base de Mars Attack en fait ça. Ouais, exactement. Sauf qu'après ça n'a plus rien à voir. Ouais. Ils arrivent sur, euh, sur Terre pour conquérir le monde et au moment où ils, posent, ils sortent de leur vaisseau et, et qu'ils posent le pied euh, sur la terre, euh, leur exosquelette, euh, donc ils sont dans des gros exosquelettes tu vois à la Krang dans Tortu Ninja. Ouais. Et, euh, et nous en fait on joue les petits aliens sans leur exosquelette. Au moment où ils posent le pied sur, euh, sur Terre, leur exosquelette il fait un. Un lot batterie, tu vois, il n'y a plus de batterie dedans. Ouais. Donc euh, ils rentrent dans la première baraque qu'ils trouvent pour se recharger, ils, euh, ils sortent leur prise, euh, ils se branchent sur une multiprise, et en fait il y a un cours jus et ils se retrouvent téléportés dans le magnétoscope euh, de la chambre euh, dans lequel ils se sont On va faire un petit tour de l'équipe pour euh, dire qui fait quoi. Libs qui s'occupe de euh, tout ce qui est game design, plutôt autour des, des serious games, euh, plutôt notre activité Presta euh, pour, euh, pour les marques, pour, euh, pour les entreprises et compagnies qui fait des oui. jeux pour de la communication, de la sensibilisation, de la formation. Christophe, qui fait aussi gestion de projet, gestion de prod et qui fait du game design aussi, c'est notre de game designer. En plus sur RapidToon, c'est lui qui fait toutes les règles du jeu, toutes les mécaniques du jeu. Esquivor, <rire> qui fait le level design, donc notamment sur RapidToon et qui est aussi développeur. Donc, il fait aussi du développement. Il développe des nouveaux comportements physiques, tout à l'heure, on a vu les tapis roulants, des choses comme ça, c'est le fait. Olive, notre community manager, donc, euh, qui s'occupe du blog, qui s'occupe du Facebook, qui s'occupe de tous les supports de code, de 3D du haut. graphographiste de D3D, hein. là il est en train de faire un habillage de niveau, donc euh, vous voyez, euh, tout à l'heure je vous ai montré les trucs en boîte que Pierre faisait, bah, lui, euh, il habille par au-dessus, il place des rochers, des décors, des machins, des trucs pour que ça ressemble à quelque chose et qu'on joue dans, un, dans, dans quelque chose d'immersif dans un vrai univers. J'ai toujours voulu savoir le développement sur quel logiciel on travaille pour concevoir un jeu. On travaille sur Unity 3D, c'est un logiciel justement qui est assez bien utilisable par les graphistes et aussi par les développeurs, donc du coup tout le monde peut travailler dessus. Les développeurs écrivent le code et les lignes de code dedans et les graphistes peuvent positionner tous les graphies qu'ils ont fait. Pour, euh, construire les niveaux. Chaque morceau de pierre et compagnie, c'est une petite image. et viennent le placer dans un décor 3D. Ils viennent passer, déplacer pour que pour que ça construise le niveau. Donc tu mets des choses à l'avant-plan, à l'arrière-plan, sur le plan du joueur. Et puis euh, après, ça fait des effets de profondeur euh, dans le jeu. Tom, Tom, euh, qui est euh, sur... Ouais, as le droit de retourner. Sur, euh, tu t'es, tu t'es rasé, donc c'est bon. <rire> C'est lui le DA, donc directeur artistique, et puis voilà, il fait comme les autres après de la prod, prod graphique. Là, il est aussi en train d'habiller, d'habiller un niveau comme, euh, comme Froufrou euh, tout à l'heure. Il reprend aussi euh, les blocs, euh, les level design en blocs de pierre, et puis il pose des choses dessus. Là, lui, euh, Briac était plutôt sur la planète extérieure à la Tom. Il s'occupe plutôt de la partie vaisseau intérieur, enfin ou base, base, souterraine. Là, on a Anton Marcel aussi. Comme vous voulez, plusieurs pseudos. infographiste 2D, 3D. Il fait de l'habillage. Lui, il positionne, et après, on vient mettre sur la caméra, on vient mettre des effets, de ce qu'on appelle des shaders. Donc, c'est des c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'espèce de contour qui fait comme si on était dans un écran. Et il y a, on voit, c'est assez léger, mais on voit sur le côté des personnages, l'image qui est un peu décalée avec du rouge pour, pour faire les effets aussi des vieilles télé avec l'image qui, qui bugue un peu. Et donc tout le jeu est en 2D, donc tout c'est est des plans, c'est des images plates. Tout est plat en fait. Okay. Si, on tourne, voilà, si on tourne autour, voilà, on voit que tout est plat. D'accord. Ouais. Sauf la boule. Et ici, c'est euh, la rangée des codeurs. Ici, c'est... C'est parce qu'il s'appelle Jérôme, donc c'est Jérôme tout ça, on est des comiques ici. Pour l'instant il est sur un autre projet en VR, c'est notre expert VR, c'est le seul qui touche ces trucs-là, ça c'est l'Oculus Rift 2. Alors là c'est un projet VR pour euh, stimuler des accouchements, pour euh, former les sages-femmes. Mais franchement c'est cool, franchement c'est cool parce qu'avec le casque et tout, euh, t'as des bonnes vues euh, immersives d'accouchement. Je te conseille pas de... Ouais. <rire> Moi, je voulais voir ce que ça donnait. <rire> Sigmar, c'est... Euh... Développeur, mais aussi gros, gros poissard, mmh. gros poissard de la boîte. Et là, il travaille sur un, un projet qui est assez confidentiel, mais qui est un espèce d'hearthstone euh, pour un éditeur allemand, donc un jeu de cartes euh, pour mobile et tablette, mais qui sera autour de tout ce qui est euh, les trolls et les mêmes du net, toutes okay. les, toutes les Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de, maintenant, justement des jeux en application, enfin des jeux sur smartphone, et surtout un jeu que vous connaissez, surtout une émission dont ça fait plus de 26 ans qu'elle existe, je crois, 89 ou 90, qui est Fort Boyard qui est Fort Boyer. il faut savoir aussi que c'est trois des duo qui ont réalisé ce jeu. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'était passé, euh, la création de Fort Boyer Run. Ça s'est passé vite, parce qu'ils nous ont contactés en mars pour, pour faire le jeu. Il y a eu un appel d'offres, parce que France Télé c'est public, donc forcément il y a, il y a un appel d'offres qui est fait pour, pour ce type de jeu. On a eu la réponse fin mars, l'émission recommence début juin, donc il faut que tout soit prêt, tout soit lancé pour début juin, ça veut dire... Test inclus, ça veut dire soumission Apple, Android inclus, donc ça veut dire qu'il fallait en gros qu'on finisse le jeu pour mimer. On l'a sortie dans les temps, ça a été plutôt un succès, parce qu'on est au bout de 2-3 mois et on était à 200, un peu plus de 200 000 joueurs. Donc c'est plutôt bien pour un jeu qui est que en français, attention, et qui est aussi très franco-français, en tout cas dans la communication qu'ils ont faite, c'était très franco-français. Mais sur un jeu comme ça, normalement, on vous donne des plans, on vous donne des... Non, on a vraiment eu, on a eu quelques photos du fort, euh, quelques photos du Perfouras et, euh, et de passe-partout et de passe-temps. Euh, on a vraiment fait, euh, fait quasiment tout sans, sans rien, quoi. sans matière. On n'avait pas le temps d'aller faire des repérages sur place parce que c'était trop court en termes de, de deadline. On a surtout pris des photos du web, euh, on a fait des textures, euh, inspirées des photos. Euh, les modélisations, bon, bah, ça va le fort, c'est quand même un gros ovale donc euh, c'est assez simple. Les personnages, on n'avait pas le droit de prendre des personnages connus pour des raisons de droit à l'image. Donc euh, les candidats sont des gens qui ressemblent à personne, en fait, qui sont des gens lambda. Donc on leur a proposé des gens lambda d'un peu toutes les nationalités, d'un peu tout, toutes les ethnies. Et puis, euh, puis voilà, on a, on a fait la validation avec eux directement. Et c'est ici qu'on se quitte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker ou laisser un petit commentaire, ça ne coûte absolument rien. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro d'Enzel, Nosekai. Sayonara, topo